J'avais vraiment cette envie-là d'arrêter ces gens et de les crier dans les yeux, mais il y a une... <rire> Aujourd'hui, j'ai Arina. Elle est ukrainienne et vit en France depuis cinq ans. Je l'ai rencontrée en 2017 car elle était notre guide lors d'un séjour à Saint-Pétersbourg en Russie. J'ai voulu recueillir son témoignage en tant qu'Ukrainienne en France dans un contexte de guerre dans son pays natal. J'ai trouvé son récit très intéressant et touchant. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler un peu de toi Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens Je viens de Lugansk, donc une ville à l'est de l'Ukraine, une ville qui est occupée par les séparatistes. Je artiste depuis 2014, ça fait cinq ans que j'habite en France, je travaille ici à Paris, je travaille dans la musique, dans la communication, je suis passionnée par la culture de mon pays natal, mais aussi de plein d'autres pays différents. J'adore les langues, découvrir des cultures différentes. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Quelle était ta réaction face à cette invasion à l'époque, justement ce jour-là, on était parti avec mon copain parce qu'en fait, il y avait tellement de tension, il y avait tellement de, de bruit médiatique autour de cette question. Et tout le monde disait, ah, ça va commencer demain euh, ou même là, à cet instant, quelque chose de très... Euh, quelque chose va démarrer, quelque chose va commencer. Là, je m'en souviens, mon copain, il regardait le discours de Biden euh, au milieu de la nuit qui disait que, oui, c'est ça va se passer là dans quelques jours, donc euh, il faut faire quelque chose. Il y avait ces entraînements euh, soi-disant des, des militaires russes qui se passaient euh, à la frontière. Euh, donc le monde entier était en alerte et euh, moi à l'époque j'étais encore euh, à l'université, j'avais mes cours à l'université et donc c'était euh, une semaine de pause pour moi et une semaine de vacances. Et euh, mon copain euh, m'a dit euh, on prend euh, le billet le moins cher euh, <rire> pour aller juste quelque part pour changer d'ambiance parce qu'on n'en pouvait plus euh, de tout ça euh, et donc on était... Euh à Brindisi, c'est une petite ville en Italie un peu perdue au milieu de nulle part. On a vraiment trouvé les places d'avion les moins chères pour aller là-bas et pour voir autre chose que les nouvelles. Même si au final tout ce qu'on faisait, on, on était en train de lire les nouvelles, on se, promenait dans, on se promenait dans la rue pour boire un coup. Dans chaque bar, il y avait comme par hasard une télé qui, bien sûr, montrait quelque chose qui concernait l'Ukraine. Donc, en fait, ce n'était pas réussi comme euh, effort de s'échapper à ces tensions, ces nouvelles. Donc, euh, le jour où tout a commencé, euh c'est mes amis qui m'ont réveillée, qui ont commencé à m'appeler, c'est mon copain qui, qui m'a réveillée et qui a dit que Kiev est en train d'être bombardé Et j'avais bah, le choc absolu, j'ai commencé à appeler ma famille, ma, très, ma pote super proche qui était à Kiev à ce moment-là, donc euh, j'avais besoin de preuves. <rire> Parce qu'en en fait ça, ça me paraissait euh, tellement euh, oui, irréel, absolument, à Kiev, enfin, je ne pouvais pas imaginer ça. Donc euh, je m'en souviens très bien, euh, le jour même on devrait rentrer à Paris et euh, donc euh, on était en train de passer le contrôle de nos passeports à l'aéroport. J'étais complètement... mais <rire> dans un état pas possible. J'essayais je, de ne pas pleurer mais bon, c'était pas gagné. Et euh, donc je passe le contrôle des passeports et la, la femme qui regarde mon passeport, elle me dit We are with your country. Elle m'a dit un truc comme ça. Elle m'a regardé droit dans les yeux et j'ai <rire> commencé à pleurer encore plus. Et, euh, le temps de notre vol euh, je sais pas une heure et quelques je paniquais énormément parce que je ne pouvais pas consulter mon téléphone euh, je pouvais pas regarder ce qui se passe et j'avais l'impression que j'étais suspendue euh, <rire> quelque part euh, pendant ces euh, ces quelques heures et moi euh, j'avais peur en même temps j'avais peur de reconsulter mon téléphone euh, au moment d'atterrissage et j'avais envie de le faire juste pour demander à mes amis comment ils vont est-ce qu'ils sont en sécurité est-ce que ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe euh, voilà <rire> mm. et dans les jours qui ont suivi euh, ça, ça ça a continué à être très très choquant pour toi oui euh, c'était je pense j'étais collée à mon téléphone mais vraiment oui jusqu'à jusqu'à Fin avril euh, ou même plus, mais euh, vraiment soit j'appelais euh, mes proches, donc ma mère qui est à Lugansk, euh, mon père qui est à Kharkiv, euh, pour le coup, à Lugansk, c'est euh, de... assez calme, à Lugansk, euh, enfin, calme, dans le sens où c'est hyper triste euh, et c'est une ville occupée par des séparatistes, mais il euh, n'y a pas de bombardement, soi-disant. C'est à Kharkiv euh, où c'était vraiment l'enfer. Euh, donc, euh, c'était toujours, euh, soit je consulte mon téléphone, soit je consulte, il euh, y a une application qui s'appelle Telegram et il y a des chaînes d'infos, euh, plein de chaînes d'infos de médias ukrainiens où il y avait, euh, en fait... Une fois qu'il y a une alerte aérienne, tu reçois un notif, et bien sûr j'avais tous ces notifs-là. H24, je, je dormais hyper mal ou presque pas. J'étais je, je toujours collée à mon téléphone, à ces nouvelles. Il y avait un énorme décalage entre la réalité autour de moi et ce que je voyais dans mon téléphone, ce que mes amis ou les, ma famille m'écrivaient, et c'était assez c'est dur de vivre ce décalage. Après, je compare même pas ce sentiment avec ce que les gens ont vécu et ce que les gens continuent de vivre là-bas. Donc moi j'étais en sécurité à Paris, mais c'était assez frappant aussi de voir l'intérêt des Français baisser peu à peu par rapport à la situation. Donc peut-être pendant les premières semaines, okay, on va dire le premier mois, il y avait des gens, bah, on essayait de recolter de l'aide humanitaire, il y avait plusieurs endroits, plein d'endroits à Paris où on pouvait ramener des trucs, des, en fait plein de choses, des béquilles, des bars, de la nourriture, des conserves, en fait tout ce, que, tout ce dont les militaires peuvent avoir besoin. Au début il y avait plein de gens qui m'écrivaient, qui proposaient, ah, est-ce que ta famille, ils ont besoin d'aide, est-ce que... Euh, Est-ce que tu connais des, des, des endroits où on peut déposer de l'aide humanitaire euh, Donc j'essayais je, d'agir euh en fonction de tout ça, j'essayais d'aider à ma manière et c'est ce qui donnait du sens un peu à mon existence comme à l'existence de n'importe quel autre ukrainien ou ukrainienne à ce moment là. Mais le plus dur c'était vraiment de, de sortir de chez moi. Je vivais à Montmartre dans un quartier très vif, super touristique et ben, en fait je sors de chez moi, je sors de cette, de cette bulle d'info où je suis juste toujours collée à mon téléphone. Et je, je lève mes yeux dans mon téléphone et en fait, il euh, y a des touristes à Paris, il euh, y a des, des, des filles qui se prennent en selfie, en euh, verre rouge. Il n'y a rien qui a changé, il y a des gens qui prennent des verres euh, en terrasse. Et euh, j'avais envie, j'avais vraiment, <rire> vraiment cette envie-là d'arrêter de, de, euh, ces gens et de, de les crier dans les jeux mais il y a une guerre <rire> Alors que je sais, je sais que c'est pas la première guerre et il y en avait toujours, ça a toujours été le, le cas, que la vie continue, que les gens continuent à faire leurs trucs, à vivre leur vie, mais euh, c'était compliqué pour moi, c'était compliqué en même temps de... Parler de ça avec mes, mes collègues français, je voyais que ça les gêne. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que, oui, pendant le premier mois, on me demandait toujours au travail comment ta famille, tes amis, est-ce qu'ils vont bien Qu'est-ce qui se passe On parlait que de ça quasiment. Et après, j'ai vu qu'ils sont fatigués de parler de ce sujet. Je m'en souviens, une fois, il y avait un week-end vraiment horrible parce que c'est là où les photos de Butcha ont paru, euh, les photos des décors euh, oui de tout ce que les soldats russes ils ont fait dans cette ville et euh, euh, moi quand je regardais mon, mon instagram ou n'importe quel autre réseau, les nouvelles c'est tout ce que je voyais, juste euh, plein de photos euh, de maisons détruites, de gens euh, tués de manière très brutale, très... Euh, euh, et je passais tout j'ai clairement passé tout le week-end à regarder tout ça et je viens au travail le lundi on me pose cette fameuse question « T'as passé un bon week-end <rire> » avec cette intonation et je ne savais pas quoi répondre vraiment. Mais en même temps, je peux comprendre que les gens ont leur propre vie, ils, ont envie de... ils, sont... ils étaient fatigués de ce sujet et je le voyais clairement. Ou alors, je sais pas, j'étais sortie pour une soirée pour la première fois pendant très longtemps parce que clairement, je n'avais pas envie de, de faire... Quoi que ce soit de ludique ou drôle de ou des concerts, des sorties, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Mais euh, je, je suis sortie pour une soirée et j'ai parlé à une fille que je voyais pour la première fois. et euh, Donc j'ai dit que je viens de l'Ukraine parce qu'on s'est présenté, euh, on s'est posé euh, des questions. Et euh, elle m'a dit « Ah oui, c'était horrible, <rire> ça va, c'était horrible ». Je... J'étais blessée par cette question parce que là, là pour le coup, c'était, je pense, fin avril et peut-être on en parlait moins dans les médias où les gens se sont dit, bah comme ça fait un moment, peut-être on peut dire c'était alors que rien ne s'est arrêté. C'était un peu bizarre de voir ce décrochement. Décrochement, c'est ça? Ce décalage décalage et le fait que, oui, cette fatigue chez certains gens qui m'entourent. Après, mes amis et ma famille, enfin, ils m'ont toujours soutenue, bien sûr. Et... Mais euh, j'ai remarqué que c'était un sujet qui a commencé à gêner les gens au bout d'un moment. Donc, tu me disais que, que tu as des proches qui sont en Ukraine. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu sais de leur, euh, de leur vie là-bas Est-ce que tu as des proches qui euh, ont fui l'Ukraine est-ce que tu as des proches qui sont partis faire la guerre Est-ce que tu peux me parler de, de tout ça un peu, de, de, de, de, de ce qu'ils qui vivent là-bas J'ai pas de proches qui ont fui l'Ukraine, euh, même si je les encourageais fortement de le faire depuis le début, depuis le 24 février. C'était vraiment le, le seul sujet dont on parlait toujours avec mes, mes proches. Et c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi, de, en fait, c'est juste d'accepter leur choix, de rester là-bas. Il y a un vrai attachement à la Terre, euh, surtout... Euh quand on n'est plus aussi jeune, il y a beaucoup d'enracinement et il y a des gens pour qui ce déracinement n'est juste pas possible. Et c'est plus facile de vivre constamment sous les bombardements que de, de fuir son pays natal, sa terre natale. Ma grand-mère, elle me dit toujours, mais mes proches, enfin mon mari, tout le monde est enterré là-bas, leurs tombes sont ici. Donc comment je peux quitter cet endroit mes proches sont dans deux villes ukrainiennes, Lugansk, qui est occupée en ce moment et tout devient pro-russe là-bas en ce moment. Je dis pas que les gens qui habitent là-bas sont pro-russes, mais juste le gouvernement les oblige à utiliser les. Enfin, il n'y a, a que des roubles qui circulent. Par exemple, le programme d'éducation devient clairement russe. Enfin, il y a de moins en moins de, de choses ukrainiennes qui, qui restent là-bas. Donc, c'est assez éc écœurant de, de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Et à Kharkiv, où mon père il habite. Son quotidien c'était d'aller chercher de l'aide humanitaire et après d'essayer de, de travailler de son sous-sol, de se cacher parce qu'il y avait des bombardements constants. Il m'envoyait toujours des photos de maisons autour de lui qui ont été détruites, la maison de son voisin qui a été frappée par un missile. Il me racontait toujours des histoires de ce genre. Ma mère, mon, mon père, ils essayent de continuer à travailler leur choix, c'est d'essayer de, de continuer à vivre leur vie mais par contre j'ai des amis qui ont décidé de rejoindre l'armée et c'était leur propre choix leur propre volonté un pote dont je m'en souviens qu'il était toujours le premier à aller en soirée <rire> Il était toujours très euh, fêtard, mais euh, le jour où la guerre a déclenché, euh, il a vraiment changé de personnalité. Il a pris ses décisions de rejoindre l'armée euh, euh, euh, de terre ukrainienne. Et euh, Il est toujours euh, en bonne santé, il fait son service euh, et il trouve beaucoup de sens euh, là-dedans. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner car l'interview d'un jeune ukrainien qui vit actuellement en Ukraine va sortir dans les prochaines semaines. Comment est-ce que tu envisages le futur Est-ce que tu penses que cette guerre va se terminer bientôt ou tu t'inquiètes qu'elle dure encore un euh, ça, personne ne peut le savoir, euh, mais je sais que l'Ukraine va gagner. Euh, je sais qu'on a un beau futur euh, devant nous. S'il y a une chose euh, que cette guerre a soulevée, c'est euh, cette question d'identité. Il n'y avait jamais un moment où euh, on se sentait tellement unis, tellement euh, puissants, euh, où on assumait notre culture, notre histoire euh, d'une manière assez forte. Donc, euh, tant qu'il y a cette richesse euh, historique, culturelle, euh, tant que nous sommes unis euh, en tant qu'Ukrainiens, je pense, euh, on a plein de choses à bâtir, à re reconstruire, mais euh, en fait, ça me, ça me fait plaisir de voir euh, les nouvelles lois qui sont euh, sorties en Ukraine, les, euh, la manière dont elles se dirigent vers l'Europe et euh, de plus en plus loin de Russie en termes de euh, tout ce qui est question euh, de droits de femmes, des questions euh, LGBTQ, ça aussi, euh, par exemple, il y avait une loi en gros euh, avant en Ukraine, le Pax n'existait pas, et là euh, Zelensky a signé un accord pour que ça soit possible en Ukraine. Et pourquoi? Parce que en fait, il y a plein d'hommes qui partent. Et si, si on parle d'un couple, par exemple, de deux hommes qui se sont séparés à cause d'une situation pareille, euh, imagine euh, un de ces hommes est gravement blessé ou il se retrouve à l'hôpital et euh, c'est que les membres de famille qui sont euh, autorisés à voir cette personne et euh, bah, sur papier euh, t'es personnes personne pour, euh, pour ton mec juste parce que euh, le pacte n'existe pas euh, mais là c'est plus le cas et euh, je pense euh, cette question euh, d'évolution dans les esprits euh, des gens en Ukraine euh, se pose vraiment et je me dis ici si, si on a des nouveautés comme ça qui apparaissent ça veut dire qu'on a plein d'espoir pour un, un futur euh, et on va rebâtir notre pays euh, notre culture. On part déjà sur des bases incroyables et je pense que cette guerre va nous réunir encore plus. Après, là ça fait à peu près 300 jours que ça dure. Personne pensait que ça va durer autant et je peux pas donner les réponses à la question quand est-ce que ça va finir, bien sûr. J'ai envie que ça se termine le plus tôt possible. Mais par contre, les gens euh, en Europe euh, qui commencent euh, à dire euh, qu'il faut négocier, euh, ah, ça dure trop longtemps, euh, c'est le temps pour Zelensky de négocier, euh, mais il n'est pas question de... Enfin, pour moi, la victoire, c'est euh, l'Ukraine euh, avec ses frontières euh, normales. Il n'y a pas de négociation sur des questions de ce genre. Et euh, ça me fait mal de voir euh, les gens euh, dire, euh, bah, je ne pas voir les prix monter, euh, les prix d'électricité euh, monter et dire que c'est à cause de l'Ukraine. C'est pas à cause de l'Ukraine, c'est à cause de, de, de la Russie déjà. Et euh, ça veut pas dire qu'il qu est temps de négocier euh, pour Zelensky. Je pense enfin, euh, les, les Ukrainiens euh, sont en train de se battre euh, pour euh, la notion même de démocratie, euh, la notion même de justice, euh, si elle existe encore dans le monde. Et, euh, c'est un peu le, le devoir de l'Europe et du monde de les soutenir dans cette cause alors qu'ils sont en train de battre bah, clairement pour le monde entier. Donc finalement, tu es, es assez optimiste concernant le futur... Euh... Ok, c'est bien. Oui, oui. Ça m'a donné envie de redécouvrir plein de choses dans ma propre culture et euh, bah, comme je viens de l'est, euh, tu peux imaginer que je connais énormément de choses aussi sur la culture russe et je me suis posé la question, euh, mais pourquoi en fait <rire> Pourquoi il y avait tellement de choses dans ma propre culture natale que je n'ai pas pu découvrir pendant tout ce temps euh, et, c'était un éveil de conscience pour moi, comme pour plein d'autres gens, euh, et une opportunité de redécouvrir ma culture. Il euh, y a plein de gens qui passent en ukrainien d'habitude, même s'ils ont été russophones pendant toute leur vie, qui font ce choix politique de, de commencer à parler l'ukrainien, qui euh, redécouvrent sa propre culture, son histoire, euh, qui creusent dans tout ça. Et, euh, en fait, je pense qu'on a des gens incroyables en Ukraine, on a des artistes incroyables. Il y a quelques semaines, je suis allée voir Sergei Jadan. C'est un poète de Kharkiv, qui habite à Kharkiv, mais qui vient de Donbass, qui est né au Donbass, mais qui a déménagé à Kharkiv en tant qu'étudiant. Et là, donc, il, il présentait son nouveau livre. La traduction de ce livre en français s'appelle « L'internat ». Donc je te conseille fortement de le lire. Et il euh, y avait une personne euh, qui lui a posé une question, est-ce que c'est légitime de parler de la culture en temps de guerre Est-ce que c'est -ce est possible euh, d'en parler Est-ce qu'il est qu y a du sens euh, dans cette culture-là euh, Et il a dit que euh, l'absence de culture, donc la mort de, de culture, euh, c'est la victoire de la peur. Et, euh, cette phrase m'a vraiment marquée. Il parlait beaucoup euh, du fait qu'il donne euh, des concerts pour euh, les soldats ukrainiens, que ça les aide euh, à, à se battre aussi, euh, que même pendant l'époque tourmentée de ce genre, euh, la culture existe toujours et c'est un peu une manifestation de, de notre puissance. Et toi, concrètement, est-ce que tu... Donc là, tu vis en France en ce moment. Est-ce que tu veux Continuer de vivre en France et est-ce que tu souhaites retourner en, en Ukraine voir ta famille dès que c'est possible de le faire ah, C'est mon rêve ultime de retourner, c'est sûr. Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu ma famille c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de faire le plus. Mais comme c'est compliqué, comme ce sont les territoires occupés, bref, ce n'était pas possible pendant toutes ces années. Mais Bien sûr, j'ai envie de retourner voir ma famille. Je n'ai pas de projet exact dans ma tête, est-ce que je vais continuer à vivre en France. Pour l'instant, je fais mes études, donc je suis ici, mais après, je suis ouverte à, à d'autres idées aussi. Je n'ai pas de projet prédéfini en tête, mais voir ma famille, voir mon pays natal, c'est quelque chose dont je rêve, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je vous conseille de regarder cette vidéo, c'est l'interview de Rost, un fixeur en Ukraine qui amène des journalistes du monde entier sur la ligne de front. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir, et moi je vous dis à dimanche prochain, bisous